Hello Alors aujourd'hui je vais vous apprendre une autre technique de magicien qui va permettre de faire passer des pièces d'une main à l'autre, mais de manière invisible. Pour la démonstration, je vais utiliser 3 demi-dollars en argent et je vais les faire passer un à un, de ma main gauche à ma main droite. L'astuce pour réussir à cet exploit, c'est qu'en fait, avant de commencer le tour, j'ai placé deux portails de téléportation. Il y en a un premier juste ici et un deuxième juste là. Et ça, ça va me permettre de venir chercher les pièces qui sont en main gauche, une à une, directement dans le portail. Alors, je, je suis peut-être allé un peu vite, vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien voir ce qui s'est passé. Donc, je vais recommencer. J'ai une pièce ici et deux pièces là. Et je vais juste venir chercher les pièces dans le portail. Et euh, bah ça en fait deux là et une ici. Alors... Je suis bien conscient que placer deux portails de téléportation juste pour changer les pièces de main, c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a d'autres techniques qui permettent de le faire. Et je vais vous en montrer une tout de suite. Alors, ça va me demander un peu de concentration. Voilà. Alors, c'est vrai que ça marche aussi. C'est quand même vachement moins fun que de passer par le portail de, de téléportation. Non, vous n'en trouvez pas. Moi bon, En tout cas, je préfère passer par là. Alors... On peut aussi faire, euh, faire une petite variante. Je vais prendre le portail et je vais le placer en hauteur ici. Hop. Voilà. Et ça, on va voir, ça va me permettre de faire un petit truc bien rigolo. Donc, j'ai toujours deux pièces ici et une pièce là. Je jette la pièce dans le portail et hop, elle est passée. Voilà. Rigolo, non